plusieurs années, c'est-à-dire presque depuis 20 ans, c'est quand même pas du moment. Je crée des conférences, j'organise des conférences et des séminaires sur tout ce qui a trait aux médecines alternatives, au développement personnel, à l'évolution de soi, ça, ça traite aussi bien de la méditation que du coaching euh, ou des choses comme ça. Ça a marché tout de suite. On avait des personnes qui venaient de Marseille, de Nantes ou autre. Alors maintenant, tout, tout le monde fait un séminaire, euh, des forums euh, ou, des, ou des, oui, des forums de, de thérapie alternative, mais euh, nous, notre association était la première à le faire en France. Au moins d'amener à toutes les personnes qui ne savent pas trop où elles vont quand elles ont des maladies, des problématiques, des problèmes psychologiques, c'est de savoir qu'elles n'ont pas besoin d'avoir recours forcément, même si je les mets un peu de côté, aux psychiatres ou aux psychotropes ou des choses comme ça, mais qu'elles peuvent avoir des autres, euh, des autres alternatives de santé. Après, chacun entend ce qu'il a besoin d'entendre, prend ce qu'il a besoin de prendre ou prend pas. On n'impose rien, on donne une information. Ça a toujours été mon principe, je ne vous impose pas. Tout ce que je vous donne en, en information, ne croyez pas que je crois à tout, mais je vous amène l'information. Après, vous faites ce que vous voulez. Que ce soit en conseil, en thérapie, ou que ce soit en organisation de séminaires et de conférences que j'organise sur la ville d'Annecy, je n'ai jamais eu de problème. <rire> J'ai même organisé le premier forum des thérapies alternatives en 2004, Puisqu'en 2006, grâce à Bernard Bosson, l'ancien maire d'Annecy, qui m'a carrément offert sans hall des expositions. On a le lieu, on a une personne qui est très écoutante, on a un tarif qui est quand même super compétitif.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 sur les thérapies alternatives, parce que je suis dans ce monde-là depuis très longtemps, et je me suis dit, mais ils n'ont que des, des, des informations fragmentaires, donc j'ai décidé de créer une structure qui va leur amener des informations par des conférences, des séminaires ou des journées découvertes de telle ou telle thérapie ou tel ou tel produit. Osez, ils ont une idée, mais qu'ils osent. De toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent Pas grand-chose.